Bonjour, comment allez-vous mes chers élèves Est-ce que vous allez bien moi aussi Alors je vais vous raconter l'histoire de Lila, deuxième épisode cette fois. Mais avant tout, il vaut mieux de poser des questions concernant cette image. Qui est-ce Comment s'appelle cette petite fille Oui, elle s'appelle Lila. C'est notre héroïne de l'histoire. C'est Lila. Mais où est-elle est qu Est-ce dans... est qu'elle est toujours dans sa chambre Non, elle n'est pas dans sa chambre. Mais où est-elle Est-ce que vous avez une idée Réfléchissez un petit peu. Elle est assise à table. En prenant son petit déjeuner. Mais normalement, où en prend notre petit-déjeuner avant d'aller à l'école. Bien sûr, dans la cuisine ou dans la salle à manger. C'est la même chose. Alors, Lila prend son petit-déjeuner dans la salle à manger. Bon, oui. Mais, comment il est Alors, je vois tout simplement, elle est un peu triste. Mais, je pose la question, mais pourquoi Mmh. Vous vous souvenez du de... premier épisode La rentrée Oui. Comment s'appelle sa grande sœur Elle vient toujours agacer, énerver sa petite sœur Lila. Comment s'appelle-t-elle C'est Romane. Oui. Et la drôle de Chippy. Une drôle de Chippy. C'est une drôle de Chippy. Ça veut dire vient toujours agacer, énerver sa petite sœur. Mais en disant quoi? Mm -hmm. Si j'étais à ta place, oui. Si j'étais à ta place, je ne serais pas assez pressé. Mm -hmm. Je connais qui? Très bien, je connais ta maîtresse. Mais, comment elle est? Elle est type. Elle était épouvantable, une vraie sorcière. Alors tout simplement, les mots de Romane galopent dans sa tête maîtresse, sorcière, maîtresse, épouvantable. Et si sa sœur avait raison Bon, je vais vous raconter maintenant l'histoire. En retard, dans la cuisine, Lila prend son petit-déjeuner. Les mots de Romane galopent dans sa tête sorcière, épouvantable. Et si sa sœur avait raison Lila, dit papa, tu vas être en retard. Mais Lila n'a pas dit au revoir à Pacha. Et Pacha a disparu. Il n'est pas dans son panier. Il n'est pas devant la porte. Non plus. Mais... Où est-il Il, Il n'est ni dans ça, ni dans son panier ni devant la porte mais où est-il où va-t-il alors euh... lila murmure il a dû sortir acheter des pommes pacha a dû sortir acheter des pommes <rire> papa sourit <rire> ça lila il est une est... ça lila il est vraiment une drôle de petite fille elle est toujours en train d'inventer des histoires. C'est une raconteuse d'histoires. On dit qu'elle a beaucoup d'imagination. Trop peut-être. Alors je répète encore une fois l'histoire. Écoutez bien. En retard. Dans la cuisine, Lila prend son petit-déjeuner. Les mots de roman galopent dans sa tête. Sorcière, épouvantable.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 Est vraiment une drôle de petite fille. Elle est toujours en train d'inventer des histoires. C'est une raconteuse. C'est une raconteuse. Plein d'imagination. Trop peut-être. Trop peut-être. Bon, maintenant je vais vous poser des questions vraiment très simples. Bien sûr, vous pouvez répéter maintes fois l'histoire pour euh, tout simplement euh, pour que vous euh, répondiez juste aux questions pourquoi lila doit-elle se dépêcher pourquoi lila doit-elle se dépêcher pourquoi lila doit-elle se dépêcher deuxième question pourquoi papa se rit il pourquoi papa se rit-il Maintenant, euh, une question à toi. Euh, T'es-il déjà arrivé d'être en retard T'es-il déjà arrivé d'être en retard Est-ce que tu peux nous raconter Bien sûr, je vous laisse réfléchir à ces trois questions. Pourquoi Lila doit-elle se dépêcher Pourquoi papa sourit-il T'est-il déjà arrivé d'être en retard Raconte. Bien sûr, vous pouvez, s'il vous plaît, mes chers élèves, répéter plusieurs fois l'histoire et répondre aux questions de l'oral. En retard. Le retard. Au revoir mes chers élèves et à la prochaine vidéo, on va suivre les épisodes de Histoire de Lila.